Le 12 octobre 2018, à Stockholm, le prix Nobel alternatif de littérature a été attribué à Marie Scondé. Témoignons-lui notre immense reconnaissance. Accueillons-la tous à l'aéroport Paul Caraïbe le mardi 18 décembre à 16h. Pour célébrer Marie Scondé, tous à l'aéroport Paul Caraïbe le mardi 18 décembre à 16h. Région Guadeloupe, archipel d'avenir.